vous annoncer euh, un petit projet que euh, j'ai fait maintes fois et que ça n'avait pas marché j'ai essayé de le relancer cette année voilà donc sur cette vidéo uniquement sur cette vidéo uniquement vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez et à la fin on va dire euh, je vais vous laisser un petit mois quand même donc là on est je vais dire euh, ouais je vais dire pour le 1er mars Pour le 1er mars Je répondrai Je ferai une vidéo où je répondrai à toutes les questions qui m'ont été données Voilà donc Surtout n'hésitez pas de liker De commenter, de partager De vous abonner Parce que c'est le plus important Et surtout euh, Voilà Et pour euh, Et je vais lancer aussi un petit concours c'est très simple. Hein. Je, je... Euh, vous pouvez gagner n'importe quelle carte du de la boîte que je vais ouvrir, euh... je pense, d'ici à la semaine prochaine. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas bossé, je me sens pas terrible. D'ailleurs, ça doit se voir un petit peu à ma voix ou à mes yeux, un peu, moi, je vois comme ça, voilà. voilà. Donc, euh... n'importe quelle carte, je ne ferai pas fait... Je ne ferai pas payer les frais de transport, c'est tout simple. La question est, combien y a-t-il d'emplacements pour les monstres pendules lors d'un duel sur, euh, sur un, Lors d'un duel, voilà, tout simplement. Donc moi je connais la réponse. Donc euh, j'expliquerai pourquoi je fais de plus en plus de concours Parce que euh, voilà je vais attirer du monde sur ma chaîne tout simplement Parce que ma chaîne elle ne décolle pas Donc euh, voilà Donc si euh, bien sûr euh, voilà si si euh, toutes les vidéos étaient euh, regardées J'atteindrais des 500 vues mais j'atteindrais des 20 vues comme d'habitude donc là, j'essaie de, de, travailler différemment pour, euh, pour ramener du monde. Voilà. Et si vous jouez à Pokémon Go, si vous jouez à Pokémon Go, donc, euh, normalement, vous, vous connaissez tous, euh, un peu mon code ami. Voilà. Je suis prêt à vous faire l'échange d'un Pokémon Shiny à Mamouchon Shiny aussi. Tout simplement. À 2002, à 2002 patates.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 Hey, dude.